Bonjour à tous comment ça va aujourd'hui mais encore comment va ta vie d'entrepreneur entre toi puis moi mais c'est pas pour se plaindre mais la vie euh, c'est faite en forme de parcours puis ce parcours là peu importe qui tu es il est sinueux d'une façon ou d'une autre en plus de ça d'un certain œil, c'est toi qui as décidé de, de te compliquer un petit peu plus la vie en devenant entrepreneur mais quand tu y penses au bout de la ligne est-ce que le résultat en vaut vraiment la peine pour ma part, je te dirais oui. Pour ta part aussi, tu dois prendre la bonne décision. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est fait pour toi? La réalité, c'est que ce n'est pas évident. Euh, le job d'entrepreneur, connaître le marché, les finances, les produits, les stratégies. Analyser et saisir les besoins de tes clients, te former parce que tu dois te former afin de rester au courant des dernières tendances puis de toujours être à jour. Ça peut être fastidieux, mais cette vidéo-là est là pour ça. Donc, avec tout ça, il faut être en mesure de valider, de rediriger puis de faire cheminer tes idées en tant qu'entrepreneur. Bref, il faut que tu te convainques d'aller de l'avant puis d'être certain que tu possèdes le bon produit, puis je te dirais même le meilleur. Tu dois en être 100% convaincu. Comment, si tu n'es pas 100% convaincu, tu peux arriver à convaincre des acheteurs d'acheter ton propre produit? Donc, pour ça, bien, il suffit de développer ta confiance en toi, puis en tes capacités. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Comment, toi, tu peux convaincre un individu de penser autrement? Comment est-ce que tu peux y montrer qu'il a tort? En fait, tu peux pas. Vous connaissez le dicton « Gagner la bataille et perdre la guerre ». Tu veux définitivement gagner la guerre. Tu ne peux pas te permettre de te mettre dans le tort. Tu veux gagner. Tu veux convaincre, tu veux changer la perception de ton acheteur. Tu veux lui amener des éléments nouveaux ou mieux encore, une autre façon de voir la situation. Pour cela, bien, tu dois changer son état d'âme. Il faut comprendre que l'état d'âme d'une personne, bien, ça regroupe trois éléments indissociables, soit le mental, euh, l'émotionnel et le physique. Puis lorsque tu t'adresses à, à un client, euh, par le biais de ton listing dans ce cas-ci, tu dois t'adresser à ces trois niveaux-là pour pouvoir conclure la vente. Si on regarde ça de plus près, euh, si on prend le premier exemple qui est le physique, ça comprend l'environnement dans lequel tu te trouves, la température les couleurs, la table, les chaises, etc. Il faut également tenir compte du bien-être de la personne, à savoir comment est-ce qu'elle se sent physiquement. Est-ce que la personne est fatiguée, alerte ou confortable? À défaut de cela, l'acheteur va décrocher et perdre de son intérêt. Anecdotiquement, tu vas remarquer que dans les films policiers, lorsqu'ils débutent un interrogatoire, bien, le policier il va toujours offrir un café ou une bouteille d'eau. Question de balancer les, électroly les électrolytes dans le corps et de calmer l'individu. Toi, ce que tu veux, c'est recréer cet effet-là euh, qui est la partie état physique. Tu veux que ton acheteur se sente rattaché à ce qu'il ce qu achète, c'est-à-dire ton produit. D'un autre côté, on a l'émotionnel. Si ton client est stressé, craintif, voire moins insécure ou s'il n'y a pas confiance, il n'achètera tout simplement pas. Plus le niveau d'émotion augmente, plus le niveau d'intelligence diminue. Est-ce que tu es vraiment surpris? Si on prend comme exemple, possiblement que tu as déjà dit des mots sous l'emprise du moment, que tu as amèrement regretté quelques minutes plus tard, on l'a tous fait. On a tous entendu parler de l'effet, ce qu'on appelle l'effet émeute, ce moment-là où des citoyens, euh, en temps normal, obéissent aux lois, agissent à l'encontre de ces mêmes lois, détruisant absolument tout cela par leur passage. C'est la première idée qui me vient en tête, c'est les gilets jaunes, forme de rébellion en France, mais c'est un autre sujet. Ils sont dans un état émotionnel élevé en ce moment et ils ne se sentent pas compris puis c'est exactement la raison pourquoi ils réagissent comme ça. Une des phrases clés reliées à l'émotion, c'est que lorsque l'élimination d'émotions et de drames dans les activités quotidiennes, tu imaginer à quel point ton acheteur qui est stressé et énervé, euh, exemple de trop prix qui est affiché trop haut, qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait pas un très beau scénario Puis ils vont passer tout simplement à un autre produit et ils vont acheter ta concurrence. Tu viens de perdre une vente au détriment de ton plus proche compétiteur. Troisièmement, le mental, bien ça c'est les prédispositions et attentes de ton client. Sa compréhension du produit, puis oui aussi son niveau intellectuel, sont tous des éléments regroupant la partie du mental. Voilà ce, ce à quoi tu dois faire face lorsqu'on parle du mental. Peux-tu vraiment foncer la tête baissée sans préalablement avoir bien évalué le besoin réel que procure ton produit? La réponse, c'est non. Si un des trois éléments que je viens de, de, de mentionner, soit le mental, le physique et l'émotionnel, est déficient, bien ça ne va pas aller. L'acheteur va, va devient désintéressé et décroche. Tu dois communiquer puissamment avec ton client, euh, avec, à ton client, tous les éléments du niveau adressé à ses états d'âme et devenir le top vendeur de ta qualité catégorie, le top vendeur de ton marché, développer un branding fort et très puissant. Tu peux devenir très puissant, même. n'importe qui qui a besoin selon son environnement mental, physique et émotionnel. Je suis certain euh, que plusieurs d'entre vous vont, vont se demander, Mais voyons, c'est un peu poussé Alex ton affaire, euh, on n'a pas vraiment besoin de ça. En fait, je dirais tout à fait le contraire. La vente, quelle que soit sa forme, c'est un art qu'on doit apprendre à maîtriser sous toutes ces formes. Sur ce, je te dis bonne réflexion. Ciao tout le monde.